Bonjour, c'est Pierre Huguet, je vous propose aujourd'hui de réaliser une application de type click and collect avec des restaurants. L'utilisateur va afficher la liste des restaurants que vous proposez sur une carte. Vous aurez vous-même enregistré cette liste sur le cloud et chacun des restaurateurs va lui-même enregistrer sur le cloud la liste des plats qu'il propose avec les prix. L'utilisateur va ouvrir l'application, il commencera par la lire et afficher la liste des restaurants, il va sélectionner un restaurant, aller lire la carte et les prix, puis sélectionner dans la liste des places ce qu'il choisit. Il va ensuite passer sa commande au restaurateur, éventuellement un petit peu plus tard on verra que le restaurateur peut faire appel à des coursiers pour livrer la commande. Voilà, c'est le principe de l'application. On va voir que cette application suppose de traiter un certain nombre de sujets. Premièrement, la définition et l'organisation des données. Les restaurants avec leur adresse ou leur localisation, leur numéro de téléphone, leur email, Et pour chacun des restaurants, la liste des plats proposés avec les prix. Ensuite, on devra traiter le problème de l'enregistrement par vous de la liste des restaurateurs sur le web et pour chacun des restaurateurs, lui-même devra enregistrer sur le web la liste des plats qu'il propose à la commande. Après cette présentation, on va voir comment décrire les données au format JSON ou au format GeoJSON pour les données géolocalisées. Je vous présenterai ensuite un canevas d'application dont vous pourrez partir, ce qui vous permettra de gagner du temps. Et on va passer au codage avec d'abord la lecture et l'affichage de la liste de restaurants sur une carte. Puis on va voir comment partager ces informations sur le web, comment choisir un restaurant, afficher les plats qu'il propose et enfin commander. Et on aura comme ça une application opérationnelle. Alors, au niveau de la description et de l'organisation des données, donc au format JSON ou GeoJSON, qu'est-ce qu'on doit faire On doit d'abord décrire ces données dans un format textuel que l'on va taper au clavier. Et ça, c'est le format JSON, JavaScript Object Notation. Et ensuite, on devra traduire ces données textuelles en variables structurées dans App Inventor. Et ces variables dans App Inventor, elles vont prendre la forme de dictionnaires, c'est-à-dire de données un peu similaires aux listes, mais dans lesquelles on a pour chaque donnée une clé et une valeur. On va voir ça un petit peu plus tard. Et pour passer des données textuelles au format JSON aux variables App Inventor, eh bien, on va utiliser un bloc qui se trouve dans le composant web qui permet de décoder du texte JSON pour le traduire en dictionnaire. Alors, vous voyez qu'App Inventor prévoit les blocs dont on aura besoin. Alors, ces données, quelles sont-elles Commençons par les restaurants. Pour chaque restaurant, par exemple, restaurant Roma. On a une description ou sa catégorie, c'est une pizzeria. On a son adresse, le numéro de téléphone, son email. Et puis ensuite, on va avoir la liste des plats qu'il propose. Par exemple, ici, une pizza Margherita à 8,40 qui comprend de la farine, mozzarella, champignons, etc., et des tagliatelles carbonara. Et aussi, pour chaque plat, et eh bien, on va associer des images. Le restaurant, on va le décrire par une liste de propriétés. Par exemple, le titre ou le nom avec la valeur de son nom. Et on va voir que la première partie ici va correspondre à ce qu'on appelle la clé, et ici ce qu'on appelle la valeur de la clé avec une séparation par deux points. Ce que nous demande JSON en plus, c'est d'encadrer toutes les chaînes de caractères par des doubles cotes et de séparer les paires clé-valeur par des virgules. Le point suivant que l'on remarque ici, c'est que les items ou la liste des plats proposés par le restaurant, eh bien on a plusieurs éléments, mais il faut préciser à JSON que c'est une liste. Alors c'est une liste simple, ça n'est pas une liste de clés-valeurs comme on a ici, c'est une liste simple. Et dans ce cas là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'encadrer par des crochets, ici et ici. Donc ces crochets vont indiquer à JSON qu'ici on a une liste. Et puis, pour l'objet dans son ensemble, qui est un objet sous forme de clé-valeur, eh bien, on va donner par convention une accolade ouvante et une accolade fermante. Et donc là, on a une description JSON valide. Alors, ce que l'on voit dans cette description, c'est qu'on a bien tout ce qu'il nous faut. Mais par contre, les plats ici sont uniquement définis par leur nom et ce qu'on veut, c'est les décrire avec un prix et une liste d'ingrédients. Donc, ces plats vont eux-mêmes devenir un objet exactement comme le restaurant est un objet. Donc, on va développer Pizza Margherita sous forme d'objet avec un nom qui est une clé dont la valeur est Pizza Margherita, un prix des ingrédients et une image qui va être l'image du plat qui est affichée ici. Alors, comme c'est un objet, il commence par une accolade ouvrante et il se termine par une accolade fermante. Et dans cet objet, on a donc une liste de clés-valeurs. Mais on va remarquer quelque chose, c'est que les ingrédients, c'est une liste d'ingrédients. Donc on va retrouver les crochets, avec les valeurs séparées par des virgules et le crochet qui vient terminer la liste ici. Et on a toujours une virgule qui sépare les ingrédients de la propriété suivante qui est l'image. Et vous voyez qu'à la fin de l'image, c'est le dernier élément. Donc ici, on n'a pas de virgule. Donc vous voyez que ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on est passé d'une de description du plat par son nom une description complète avec un nom, un prix, des ingrédients et une image. Ce que l'on a fait pour Pizza Margarita, eh bien on va faire exactement la même chose pour les tagliatelles Et ainsi de suite, si vous avez une liste de plats, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors ça y est, là on a fini notre description au format JSON d'un restaurant avec la liste des plats qu'il propose. Si je résume ce que l'on a fait, on a décrit notre restaurant par une liste de propriétés avec leurs valeurs ou une liste de clés et de valeurs, auquel cas cette liste de clés et de valeurs sont délimitées par une accolade ouvrante et une accolade fermante. On a aussi des listes qui sont plus simples, c'est-à-dire qui n'ont pas de clés, auquel cas elles sont délimitées par un crochet ouvrant et un crochet fermant, et chacun des éléments de la liste est également séparé par une virgule. Vous voyez ici que le retour à la ligne ou la présence de blanc n'a pas d'importance. Et vous notez aussi qu'après le dernier élément, on n'a pas de virgule. Vous aurez noté que la valeur d'une propriété ou d'une clé comme les ingrédients peut être une liste, comme la liste des ingrédients. Mais c'est également de la, le cas de la liste des items ou des plats. On a une liste qui commence par un crochet qui se termine par un crochet, avec le premier plat qui est ici, le deuxième qui est ici, et ils sont naturellement séparés par une virgule. Quand on écrit un fichier JSON, on se trompe tout le temps. Donc il faut utiliser un outil pour vérifier un fichier déjà écrit ou pour éditer un fichier existant. Un des outils que j'utilise, c'est JSON Editor Online dont l'adresse est indiquée ici. Que vous pouvez utiliser également et je vous propose de faire un exercice de vérification avec le fichier dont l'adresse est indiquée ici que vous pouvez importer. Alors vous allez voir que quand vous importez ces données, il vous indique les erreurs ici. Alors la première, quand vous cliquez sur la croix, il vous dit que c'était une mauvaise chaîne de caractères et si vous regardez ce qui se passe à droite, vous voyez que on a oublié de mettre la double cote. Donc on la rajoute. Et on a une nouvelle erreur qui nous dit qu'il attend une virgule au lieu de double cote. La double cote, c'est celle qui suit ici. Et en effet, on a oublié la virgule qui doit séparer la première paire clé-valeur de la deuxième avec le prix. Donc on la rajoute. Et puis, il nous dit qu'on a encore une erreur ici. Il nous dit qu'il y a une accolade inattendue alors pourquoi alors celle là elle est un petit peu plus compliquée à trouver ce qu'il y a c'est que on a bien ouvert le crochet qui comprend la liste des deux plats mais on a oublié de fermer le crochet donc on va rajouter ce crochet qu'on avait oublié et on a encore une erreur qu'est ce qui se passe il nous dit qu'il a le ce crochet est inattendu pourtant il nous fallait bien accrocher puisqu'on l'a ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe Eh bien là, on a mis une virgule en trop ici. À la fin du dernier élément d'une liste, il ne faut pas mettre de virgule. Alors certains logiciels sont tolérants à ce type d'erreur, mais pas tous. Donc faites attention à bien supprimer les erreurs pour obtenir à la fin un fichier sans erreur que vous pouvez enregistrer. Et vous pouvez aussi en demander une visualisation arborescente vous voyez en appuyant sur tri alors que tout à l'heure on était sur code et là vous voyez une vision hiérarchique on a un objet avec sept attributs 1 2 3 4 5 6 et 7 le septième c'est la liste des plats et dans les plats on voit qu'on a deux plats le premier et le deuxième et on a donc ici une vision hiérarchique donc je vous recommande d'utiliser cet outil mais si jamais il reste une erreur dans un de vos fichiers JSON, eh bien, ça va faire planter l'application. Alors, ça y est, on a vu comment décrire un restaurant et la liste des plats qu'il propose avec le format JSON. C'était la partie la plus difficile. On va voir maintenant comment décrire le catalogue des restaurants ou la liste de restaurants. Et on va vouloir les afficher sur une carte. Donc, on va vouloir les géolocaliser. Pour ça... Pour permettre un affichage automatique, JSON propose un cas particulier qui s'appelle GeoJSON. Dans le catalogue ou dans la liste de restaurants qui est un fichier JSON, eh bien, on va retenir une première clé ou propriété, le title, pour mettre le nom du restaurant et on va aussi utiliser la clé image pour donner le nom du logo qui sera affiché, par exemple la pizza. Et puis pour géolocaliser, eh bien on va ajouter des coordonnées et on va dire que l'objet lui-même est un objet de type point plutôt qu'une ligne ou une surface. Ce que ou GeoJson aime bien faire, c'est séparer les informations. Dans GEOGISON, on a une spécification d'une clé particulière qui est la clé géométrie. Et dans cette géométrie, on va devoir définir un type qui est le type point et les coordonnées. Alors ça, cette structure-là, fait partie de la spécification de GeoJSON. Ce que nous dit GeoJSON également, c'est que les autres attributs, les attributs dits sémantiques, le titre et l'image, qui ne sont pas des attributs géométriques, eh bien on va les ranger dans la clé PROPERTIES. Et puis on va dire que tout ça constitue un objet ou une feature qu'on va donc encadrer par des accolades, et cette feature eh bien ça correspond à la notion d'objet graphique. On a donc un objet graphique qui est un type feature avec des properties et une géométrie. Et tout ça est encadré par des accolades. Ensuite, on peut avoir dans un fichier GeoJSON plusieurs objets, donc on a ici le premier restaurant qui correspond au restaurant Roma. Ensuite, on va avoir un deuxième objet, donc séparé par une virgule, ça sera l'Indiana Café. Et donc là, on a une liste simple, donc on va encadrer ça par des crochets. Et là, cette liste, eh bien, ça va être pour GeoJSON une liste de features. Alors, cette clé-là fait également partie de la spécification GeoJSON. Et cette liste de features, on va l'encadrer dans un objet plus général, donc qui commence et qui se termine par une accolade, qui va s'appeler une feature collection. Donc une feature collection, c'est-à-dire pour GeoJSON une liste d'objets graphiques avec des attributs sémantiques, eh bien, c'est défini comme ça. On va donc avoir une feature collection avec une liste de features. Et dans cette liste de features, des objets de type features qui comprend chacun un restaurant. Ce fichier JSON, eh bien, vous devez le vérifier. Comme tout à l'heure, vous pouvez utiliser l'outil JSON Editor Online, dont l'adresse est rappelée ici. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, vous pouvez vérifier la partie GeoJSON ou la partie géométrique en utilisant des outils comme celui qui est proposé ici. Vous allez copier votre fichier dans la partie droite et puis les données seront affichées avec les deux restaurants, l'Indiana Café et la pizzeria. Vous voyez que si vous introduisez une petite erreur en supprimant une virgule, eh bien cette erreur apparaît dans la colonne qui est à gauche du fichier. On va maintenant passer à l'affichage de ce catalogue GeoJSON. Alors pour ça on va lancer App Inventor. Et je vais sélectionner un compte où je n'ai pas de projet. Si vous n'êtes pas en français, vous pouvez passer en français en choisissant la langue en haut à droite. Donc je commence un nouveau projet que je vais appeler « Test Map ». Et dans ce nouveau projet, je vais mettre une carte. Je vais dire que la hauteur est en remplir par an et la largeur en remplir par an. Donc la carte va occuper tout l'espace. Et je vais aussi rajouter un notificateur pour pouvoir afficher des messages. Et je vais maintenant passer à la programmation. Au démarrage de l'application, c'est-à-dire qu'en Screen Initialize, je vais demander de charger ou d'afficher le fichier GeoJSON. Donc dans Map1, je vais chercher la commande qui permet de le faire, qui s'appelle load from URL l'url eh bien je vais la décomposer en deux parties d'une part le nom du répertoire que je vais mettre dans la première partie ici et d'autre part le nom du fichier GeoJSON voilà alors ces données correspondantes je les ai préparées sur le serveur et elles sont ici et j'ai plusieurs versions de test. j'ai d'abord test 1 catalogue première version qui comprend uniquement les informations strictement nécessaires à GeoJSON. Donc vous voyez le features avec le type et la géométrie. Là vous voyez que je n'ai même pas mis les properties. Donc on va charger ce fichier. Donc je copie le nom du fichier. Je reviens à App Inventor, je mets le nom du fichier et pour le nom du répertoire, et eh bien c'est ce qu'il y a dans la barre d'adresse. Donc, maintenant, je vais donc pouvoir charger ce fichier à cette adresse. Ce qu'il faut, c'est que je dise aussi à l'application d'afficher la carte à l'endroit où se trouvent mes deux restaurants. Et bien, pour ça, je vais aller chercher la commande de la carte qui permet de la centrer. Et c'est la commande Center from String. Et dans Center from String, si vous regardez bien la instructions il faut mettre d'abord la latitude et ensuite la longitude. Dans GeoJSON je vous signale que c'est le contraire, on met d'abord la longitude. Donc je vais prendre une chaîne de caractères et je vais mettre les coordonnées correspondant à mes deux restaurants soit 48.872, et pour la longitude 2.340. Voilà, ce que je vais aussi préciser, c'est le niveau de zoom. Donc, dans ma 1, je vais aller chercher le niveau de zoom. C'est la dernière instruction. Je vais mettre le niveau de zoom à 17. Voilà, j'ai terminé mon programme. Je vais pouvoir maintenant me connecter. Pour que vous voyez ce que je fais, je vais afficher mon téléphone et je vais lancer l'application i 2 Compagnon. Je vais scanner le flashcode. et mon application démarre en interactif. Et vous voyez que là, les deux restaurants sont affichés au milieu de l'écran. Alors quand je clique dessus, eh bien, il ne se passe rien. Ce qui me plairait bien dans une version 2 du catalogue, c'est que les icônes qui sont affichées au lieu d'être en rouge, eh bien, ça soit affiché d'une couleur, dans une couleur différente, éventuellement avec une image, un hamburger pour un restaurant américain, une pizza pour un restaurant italien, etc. Eh bien ça, je peux le faire en utilisant les propriétés du fichier GeoJSON. Mais ce n'est pas le format GeoJSON qui définit la manière dont les points sont affichés. Les règles, elles sont définies dans App Inventor et vous trouverez dans la doc que fil ou la propriété fil devient la couleur du symbole, l'image devient le symbole affiché, title et description qui sont affichés quand on clique sur l'objet à condition que infobox soit vrai. Donc j'ai réalisé une deuxième version de mon catalogue dans lequel on a ajouté dans les properties title, donc qui sera le nom du restaurant, une image pizza.svg, une description italien et d'autres informations dont fil qui correspond à la couleur du symbole, info box qui va permettre d'autoriser l'affichage des caractéristiques title et description et Dragable qui va me dire si je peux déplacer chaque icône avec le doigt sur la carte. Alors si dans le programme je remplace test 1 catalogue par test 2 catalogue et que j'actualise l'affichage refresh compagnon et eh bien je vois que cette fois ci les icônes sont en jaune et en bleu ce qui correspond aux couleurs définies dans fil et si je clique sur le restaurant je vois qu'il affiche le titre et la description et si je clique sur l'autre et eh bien je vois qu'il affiche restaurant Roma et la description. Donc vous voyez qu'avec les attributs title et infobox eh bien je peux afficher des informations. Par contre ce qu'il ne fait pas c'est il n'affiche pas la pizza au lieu de l'icône et la raison pour laquelle il ne l'affiche pas c'est que je n'ai pas téléchargé ces icônes dans mon application App Inventor. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors je vais donc charger l'icône correspondant au burger dans les médias puis l'icône correspondant à la pizza et ensuite je vais rafraîchir l'écran et cette fois-ci, je vois que le hamburger et la pizza qui correspondent aux attributs images de mes restaurants sont bien affichés. On a traité la question de l'affichage sur une carte de la liste des restaurants ou du catalogue GeoJSON. Ce que l'on doit voir maintenant, c'est l'affichage de la liste des plats proposés par un restaurant quand on clique sur l'icône correspondante. Alors comment est-ce que le problème se présente on va passer du catalogue aux données du restaurant et les données de chaque restaurant sont enregistrées dans un répertoire. Par exemple, restaurant romain. Ce que l'on trouve dans ce répertoire, c'est la photo de chacun des plats et le fichier JSON qui comprend la description de ce que propose le restaurant. On rappelle son titre, sa description, son adresse, son numéro de téléphone et son email. Et comme on l'a vu plus tôt, on a une liste d'items qui donne la liste des plats proposés par un restaurant avec pour chacun un nom, un prix, une liste d'ingrédients et une image. Alors, comment est-ce qu'on va faire le lien entre le catalogue GeoJSON et le fichier JSON de chaque restaurant On doit le faire dans App Inventor, donc avec une clé GeoJSON qui est lue au moment de l'importation. Alors, si on regarde dans la documentation, la liste de ces paramètres, on va retrouver ce qu'on a dit plus tôt, la description, draggable, info box, etc. Dans cette liste, et eh bien, ce qu'on a retenu, c'est d'utiliser la description dans le catalogue GeoJSON et pour chaque restaurant, et si je vais le faire dans la version 3 du catalogue, et eh bien dans la propriété description de chaque restaurant, on va mettre l'adresse du fichier JSON qui décrit la liste des plats de chaque restaurant. Donc dans le répertoire restaurant roma, le fichier restaurant.json. Et puis de la même manière pour à Café, dans le répertoire à Café, le fichier restaurant.json. Il y a un deuxième cas où une clé JSON doit désigner un fichier. C'est celui des images de chaque plat dans chaque restaurant le fichier restaurant.json, il devra désigner chacune des images de chaque plat. Et ça, on va le mettre dans l'attribut image. On va mettre le nom du répertoire et le nom du fichier qui correspond au plat. Donc restaurant roma margherita, restaurant roma carbonara, Restaurante roma Chianti.jpg. Et ça, on doit le faire pour chacun des restaurants, le Roma, l'Indiana Café et les autres restaurants que vous aurez dans votre catalogue. On va maintenant revenir à App Inventor pour programmer l'affichage des données d'un restaurant quand on clique sur l'icône. Pour afficher un restaurant avec la liste des plats qu'il propose, on va avoir besoin de lire sur le web le fichier qui décrit ce restaurant. Pour ça, on a besoin d'un composant de connectivité, un composant web que l'on met et qui apparaît en bas parce que c'est un composant invisible. On peut maintenant passer à la programmation avec les blocs. Et la première chose que l'on va faire, c'est déclarer dans une variable le répertoire principal qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc dans une variable que j'appelle route comme répertoire racine. Eh bien je vais mettre le nom du répertoire que j'ai utilisé et je vais remplacer pour avoir le même résultat qu'avant. Ensuite et eh bien je dois réagir à l'événement qui correspond au clic sur un objet. C'est l'événement quand je clique sur une feature du composant map1. Cet événement me renvoie un paramètre feature qui correspond à l'objet ou au restaurant sur lequel l'utilisateur vient de cliquer. Cet objet est une feature de type point dans JSON et de type marqueur dans Maps. Il a été créé quand j'ai importé le fichier GeoJSON. Donc, au moment où je programme, le composant correspondant à ce marqueur n'existe pas. Il n'est donc pas dans la liste initiale des composants, mais je vais le trouver en bas de la colonne de gauche, dans n'importe quel composant ou any component. Et dans la catégorie des marqueurs, je vais utiliser le bloc qui me renvoie la propriété description. Qui contient le nom du fichier JSON. Le composant c'est la feature en paramètre qui a été cliquée. Je récupère donc le chemin vers ce fichier si j'ajoute le répertoire initial donc la variable route, qui je dois assembler avec une commande joint et cette adresse je vais la définir comme l'url du composant web. Je vais ensuite préciser au composant web qu'il doit me renvoyer le contenu du fichier plutôt que l'enregistrer, donc je vais lui dire qu'il ne doit pas enregistrer la réponse. Enfin, je vais lui demander de récupérer le contenu du fichier JSON à cette URL avec le bloc Web obtenir. Voilà, donc avec cette séquence d'instructions qui correspond au clic sur l'objet, je vais récupérer le fichier. Le fichier, il va me revenir quand texte reçu. Et je vais afficher le contenu de la réponse avec un notificateur. Je vais afficher avec une fenêtre message le contenu de la réponse. Avec comme titre, restaurant. Et OK pour la validation. Voilà on peut maintenant tester je vais afficher mon téléphone et puis je lance un rafraîchissement de l'écran refresh companion screen voilà et maintenant quand je clique sur le hamburger il m'affiche les caractéristiques de l'indiana café avec la liste des plats c'est un affichage du texte brut ce que je peux faire également c'est convertir ce texte json en variable App Inventor. et ça je peux le faire avec un des composants du web json text decode with dictionaries donc je vais décoder ce texte et je vais l'afficher comme une variable app inventor je rafraîchis l'écran et quand je clique à nouveau sur l'indiana café j'affiche cette fois ci le dictionnaire ou la variable qui a été décodée du texte json ce que nous avons fait avec un serveur classique vous pouvez également le faire avec google drive avec l'avantage de la gratuité et l'inconvénient des quotas. Google Drive n'identifie pas les fichiers comme un serveur classique, mais avec un préfixe qui est toujours le même, suivi de l'identification du fichier. Donc, par rapport à notre exemple, vous devrez remplacer dans le programme la variable route et l'URL sera également représentée par une jointure dont la seconde partie sera l'identification du fichier. Ensuite, en complément des modifications sur le programme, vous devrez modifier les fichiers de données JSON eux-mêmes. Dans le catalogue GeoGISON, de vous devrez remplacer le nom du fichier JSON de chaque restaurant par son identifiant. Ça, c'est dans la clé description. Et dans chaque fichier JSON de chaque restaurant, vous devrez remplacer le nom de l'image associée à chaque plat par l'identifiant de ce fichier. Et ça, c'est dans la clé image. Enfin, vous devrez rendre accessible en lecture le répertoire qui contient l'ensemble des données. Si on regarde ce que ça donne avec un exemple, eh d'abord on modifie la variable route dans le programme et on indique l'identifiant du catalogue GeoJSON dans l'URL. Le catalogue GeoJSON lui-même, qui comprend deux restaurants, eh bien on va modifier pour chaque restaurant la clé description pour qu'elle comprenne l'identification des fichiers JSON de chaque restaurant, par exemple pour le fichier RESTAURANT et roma Et dans le fichier JSON de RESTAURANT et roma on va changer l'image pour inclure l'ID du fichier correspondant à chaque image. Pour vous exercer, vous pouvez partir du fichier serveurdata.zip qui est à l'adresse indiquée. Vous copiez ce fichier, vous le décompressez, vous l'importez sur Google Drive. Et ensuite, vous récupérez les IDs des fichiers pour faire les modifications qu'on vient de voir. Dans l'exemple présenté ici sur Google Drive, j'ai chargé l'ensemble de données dans le répertoire Click and Collect. Dans ce répertoire, j'ai le catalogue GeoJSON et un répertoire pour chacun des restaurants. Et au niveau de chaque restaurant, je vais trouver le fichier JSON de chaque restaurant et des images pour chacun des plats. Alors, la première chose à faire, c'est de partager l'accès. Vous allez donc cliquer droit sur Obtenir le lien et dans la protection, vous allez mettre les accès pour tous les utilisateurs disposant du lien. Ensuite, dans le répertoire Click and Collect, vous allez cliquer droit sur le catalogue GeoJSON et copier le lien récupérer ce qu'on appelle l'id du fichier qui se trouve après d/ slash et avant slash view. Par exemple, ici, vous avez un exemple de id du fichier. Cet id, vous allez l'utiliser dans votre programme à la place du nom du fichier. Et il y a une deuxième modification à faire dans votre programme, c'est le répertoire racine qui est différent. Ensuite, vous allez récupérer l'ID du fichier catalogue de ce restaurant. Là, il est appelé restaurant.json, mais il peut prendre des noms différents. Vous allez donc récupérer l'ID et le mettre dans la clé description du catalogue GeoJson. Et ça, vous allez le faire pour chacun des restaurants et votre catalogue GeoJson sera mis à jour. Ensuite, ce que vous devez faire, et ça sera fini, c'est récupérer l'ID de chacune des images et mettre cet ID de fichier image dans la clé image de chacun des plats. On a certainement fait le plus difficile avec la définition des données et l'organisation des flux. On va maintenant s'intéresser à l'algorithmie ou à la réalisation du programme lui-même. Janet Wynn décompose les différentes activités dans un développement de projet. D'une part, la partie représentation de données ou abstraction, c'est celle que l'on vient de faire. Et maintenant, on va voir la partie algorithmique. Notre programme doit réaliser deux activités principales. La première, c'est d'afficher la liste des restaurants sur une carte et de permettre d'en choisir un. Et la seconde, c'est d'afficher les plats proposés par le restaurant sélectionné, de en sélectionner et de passer commande. Ces deux activités vont être déclenchées à partir d'un premier écran qu'on va appeler Screen1, qui est toujours l'écran de démarrage. On va d'abord afficher les restaurants sur la carte. Ensuite, on va sélectionner. On va passer à une deuxième activité. Ces activités sont pratiquement indépendantes et à chaque fois, il faudra redéfinir les données. Et puis, en complément de ces activités, on va avoir des activités annexes, par exemple, l'authentification de l'utilisateur avec un login et un mot de passe ou le réglage des paramètres de l'application comme le choix de la source de données ou l'affichage d'un flash code qui va permettre à d'autres de charger l'application. Dans la première version de l'application on va utiliser deux écrans l'écran screen 1 pour le démarrage et l'enregistrement des paramètres minimum de l'application comme la source de données qui peut être Google Drive ou un serveur et on aura un deuxième écran, l'écran map, dans lequel on va afficher la carte. Alors pour cette version, comme pour toutes les versions suivantes, eh bien vous allez avoir un canevas où tout l'interface utilisateur est déjà défini et vous n'aurez plus qu'à écrire le code. Et puis dans tous les cas, à la fin de chaque étape, vous aurez aussi le résultat qui sera le point de départ de l'étape suivante. Donc pour cette première étape, eh bien vous allez démarrer l'application, en cliquant sur le lien qui est affiché ici. Au démarrage, vous allez être dans Screen1, dans la partie Design, mais sans aucun composant. La seule chose qu'on va ajouter dans cet écran, et eh bien c'est un composant de stockage local, un composant TinyDB, qui est une petite base de données qui va nous permettre d'enregistrer les paramètres de l'application. On va donc passer au bloc de cette application. Et on va dire qu'au démarrage, c'est-à-dire quand screen 1 initialize, on va enregistrer deux choses dans la base de données. Premièrement, la racine. Donc, on va stocker la valeur sous l'étiquette serveur route. Et dans ce serveur route, on va mettre le nom du répertoire dans lequel nos données sont enregistrées. Ça, je l'ai déjà préparé, ce bloc. C'est http, on va et vous pourrez retrouver l'adresse, soit affichée ici, soit dans le cours. La deuxième information que l'on va enregistrer dans la base de données, c'est le nom du fichier GeoJSON ou du catalogue. Et l'étiquette que je vais utiliser pour ça, je vais l'appeler GeoJSON URL. Et dans cette étiquette, je vais mettre le nom du fichier catalogue que j'avais préparé, en l'occurrence c'est shopscatalogue.json. Mais vérifiez dans le cours si c'est toujours ces mêmes adresses et ces mêmes noms. Ensuite, ce que je vais faire, c'est enregistrer le nom d'un utilisateur sous forme d'email et d'adresse. Alors pour ça, je vais créer un dictionnaire dans lequel je vais enregistrer deux clés. La clé email et la clé adresse. Et je vais mettre des valeurs par défaut comme test, on va essayer pour... Avoir, et puis comme adresse, et ben, je vais habiter à l'Elysée. Et ce dictionnaire avec l'email et l'adresse, eh bien je vais l'enregistrer dans TinyDB sous le label User. Et une fois que j'ai fait ça, je vais lancer le deuxième écran qui est déjà déclaré, c'est l'écran Map. Dans les contrôles, je récupère le bloc Open Another Screen ou Ouvrir un autre écran que j'utilise avec Map en paramètre. Pour résumer ce que l'on a fait dans Screen1, eh bien on a initialisé la source des données et le nom de l'utilisateur. On les a enregistrés dans TinyDB et on lance la deuxième activité ou le deuxième écran map. Ce deuxième écran map, eh bien, je l'ai déjà déclaré, je vais passer au design et je vais l'afficher. Je vois qu'il est déjà équipé de tous les composants, en particulier un composant map qui se trouve dans la catégorie map. C'est ce composant que j'ai mis en plein écran, en remplir par an. Et puis un marqueur, un notificateur qui se trouve dans l'utilisateur Interface qui va me permettre d'afficher les messages. Un composant web qui se trouve dans la catégorie caté connectivité qui va me permettre de lire les fichiers externes. Et puis un composant TinyDB qui va me permettre de récupérer les informations que je viens d'enregistrer dans le grand Screen 1. Au niveau du programme, et eh bien je vais commencer par l'événement quand map initialize, et ce que je vais faire, c'est charger directement le fichier GeoJSON. Donc je vais dans map et je vais sélectionner le composant load from URL, et cette URL, et eh bien on doit lui donner le répertoire et le nom du fichier. Donc on va faire une jointure et je vais récupérer dans tinydb le tag serveur-route et je dois également récupérer le nom du fichier que j'ai appelé GeoJsone alors c'est très important de ne pas faire de faute d'orthographe ni d'inverser des majuscules et des minuscules parce que sinon il ne va pas retrouver le paramètre que vous avez enregistré. Ce que je dois préciser par ailleurs, c'est les coordonnées du centre de la carte pour qu'elles correspondent au restaurant et le facteur de zoom. Donc je vais sélectionner dans la carte, la commande call MAP1 PAN2, latitude 48,87, longitude 2.34 et un facteur de zoom de 16. Alors vous pouvez tester cette version, elle doit marcher, mais je vais rajouter tout de suite quelque chose qui est important, c'est la vérification des erreurs. Et là, on a un événement dans Map qui s'appelle Load Erreur, qui ne sera déclenché que si j'ai un problème, mais dans lequel je vais indiquer ce qui s'est passé. Donc je vais prendre un Notifier. Dans le message, je vais afficher les messages d'erreur et l'URL. dans le titre GeoJSON loaderror et dans le texte du bouton OK. Vous pouvez maintenant tester cette version qui vous renverra une erreur si le fichier n'a pas pu être lu. On va apporter une petite amélioration à cette version en enregistrant à la sortie le centre de la carte et en lisant le centre de cette carte dans la base de données à chaque fois qu'on démarre. Je vais mettre dans les coordonnées latitude et longitude, celles que je vais lire dans la base de données sous l'étiquette latitude, je vais mettre dans longitude la coordonnée tinydb sous l'étiquette longitude et de la même manière pour le zoom. Et je dois par contre pas oublier d'enregistrer la valeur à la sortie, donc dans l'événement screen backpressed, et eh bien je dois enregistrer sous l'étiquette latitude la valeur de la latitude du centre de la carte. Je dois enregistrer sous l'étiquette longitude la longitude et je dois aussi enregistrer le zoom et ensuite fermer l'écran. Donc vous voyez que dans cette version on enregistre les coordonnées du centre de la carte à la sortie de l'écran map et on relie ces coordonnées à l'entrée pour centrer la carte. Et on a maintenant terminé cette version 1 que vous pouvez tester. En vérifiant que la carte est affichée à chaque fois à l'endroit où vous l'avez laissé la fois précédente j'ai généré l'application je l'installe et quand je clique sur l'indiana café il m'affiche bien les informations title et description je vais maintenant dézoomer pour voir s'il enregistre bien la localisation et l'échelle que j'ai choisie. je vais sortir je relance l'application et je constate que la carte est affichée avec le zoom et à l'endroit où j'étais au moment où j'ai quitté l'application. On va maintenant passer à la deuxième version de notre application qui va permettre à l'utilisateur de cliquer sur un des restaurants. Cet événement va déclencher la lecture des données du restaurant sur le web. À l'arrivée des données, eh bien, on va décoder le texte JSON dans une variable et on va appeler l'écran suivant, l'écran SHOP, qui va permettre d'afficher la liste des plats du restaurant et de passer commande. Vous allez donc repartir de la version précédente ou de celle qui a été chargée à l'adresse indiquée pour afficher les blocs de l'écran MAP. L'objectif de cette étape, c'est de récupérer les données du restaurant sélectionné. L'événement qui correspond à la sélection d'un restaurant, il est dans Map1, c'est l'événement Quand Feature Clique. Cet événement me renvoie en paramètre Feature, le nom de l'objet sélectionné, le nom du restaurant ou du marqueur et ce que je veux c'est récupérer l'adresse ou le nom du fichier JSON correspondant à ce restaurant et vous vous rappelez que le nom de ce fichier, il est dans l'attribut Description. Donc il faut que je récupère l'attribut Description de cet objet. Et pour récupérer cette information, eh bien, je dois aller en bas à gauche dans Any Component et je vais sélectionner Any Marker. Je vais trouver ici la liste des propriétés des marqueurs et je vais voir en particulier que je peux récupérer la propriété Description. Du composant qui correspond au composant feature ici. Donc de cette manière, je récupère le nom du fichier JSON qui correspond au restaurant sélectionné. Pour avoir l'adresse complète de ce fichier, il faut que je rajoute le répertoire racine qui se trouve dans le label serveur root de TinyDB. Donc je vais récupérer cette valeur pour le tag server root. Et je vais créer une procédure qui va lire le texte JSON correspondant avec URL en paramètre, Et je vais donc appeler cette procédure avec l'adresse complète du fichier JSON, c'est-à-dire la jointure du répertoire et du nom de fichier. Il y a quand même un petit truc que je vais vérifier avant de lancer cet appel, c'est que je n'ai pas cliqué sur le marqueur qui correspond à l'utilisateur. Donc je vais rajouter un test qui vérifie que la feature sur laquelle on a cliqué n'est pas le marqueur qui l'on a défini pour l'utilisateur. Et qui se trouve tout à la fait à la fin. Pour lire le fichier JSON du restaurant, je vais utiliser un composant web qui est déjà déclaré. Et dans ce composant, je vais définir l'URL. Je vais donc dire que l'URL à laquelle je dois aller lire la donnée correspond à l'URL que j'ai donné en paramètre. Par ailleurs, il faut que je lui dise que je veux récupérer le texte plutôt que qu'enregistrer un fichier. Donc pour ça, il y a un paramètre qui s'appelle... Save Response. Donc je vais faire set Save Response égale false. Et ensuite, je vais pouvoir demander au composant web d'aller chercher les données. Donc Web1, get ou obtenir en français. La réception du résultat va correspondre à un événement qui est gotText ou texte reçu. Dans cet événement, le texte JSON se trouve dans le paramètre response content que je vais donc décoder en utilisant toujours dans le composant web l'instruction JSON text with dictionaries dans lequel je mets le contenu. Ceci va me rendre une variable que je vais mettre dans une variable locale que je vais appeler par exemple shop. Et maintenant, je vais appeler l'écran qui va me permettre d'afficher la liste des plats et de passer commande. Donc, dans la catégorie « Control », je vais utiliser la commande « OpenScreen », cette fois-ci « WithStartValue », dans lequel le nom de l'écran que j'ai déjà déclaré, c'est « Shop ». Et la valeur que je lui transmets, et eh bien, c'est les données du restaurant. Ce programme suffit si tout se passe bien, mais il faut quand même que je vérifie que le code réponse est bien égal à 200, ce qui est le cas nominal, donc je vais rajouter un test. Si le code réponse est différent de 200. Eh bien, j'affiche une alerte avec un notificateur avec code-réponse puis la valeur du code-réponse. Et si tout s'est bien passé, c'est-à-dire si le code-réponse est égal à 200, eh bien j'appelle l'écran shop pour afficher les plats et passer commande. Je vais maintenant vérifier le bon fonctionnement de cette version de l'application en utilisant le prochain écran SHOP que j'ai déjà préparé, dans lequel je vais afficher la valeur que je lui ai envoyée. Je vais déclarer la variable SHOP et je vais initialiser cette variable avec la valeur de départ Start Value. Ensuite, eh bien, je vais utiliser un composant de messagerie du Notifier pour afficher le contenu de cette variable. Je vais aussi vérifier que je sais lire le contenu de la variable SHOP qui contient sous forme de Dictionnaire App Inventor les données initialement dans le texte JSON. Et je vais afficher en particulier deux informations, le titre, title et l'adresse, pour lesquelles j'ai prévu deux labels dans l'interface utilisateur. Je vais donc mettre dans le label qui affiche le titre la valeur de la clé title du dictionnaire shop et pour ça j'utilise un bloc get value for key in dictionary qui est un bloc de la catégorie des dictionnaires et je vais faire la même chose pour l'adresse je vais récupérer la clé adresse du dictionnaire shop donc vous voyez que je navigue dans les variables App Inventor avec les clés et les valeurs de la même manière que j'ai défini ces clés et ces valeurs dans Json avant de le lire et de le décoder. Je vais finalement pouvoir tester. Je lance l'aide de compagnon, puis je scanne avec mon téléphone, que je vais vous montrer à droite pour que vous voyez ce que je fais. Je repasse à Screen1, la fenêtre cartographique apparaît, je zoome sur la pizzeria, je clique et je vois la valeur de Shop qui est affichée par le message du notifiaire. Ensuite, si je clique sur le bouton, je peux vérifier que le titre ou le nom du restaurant et son adresse sont bien affichés dans les labels en haut de l'écran. <rire> voilà, on a terminé et on a validé la version 2. Dans la troisième version de l'application, on va afficher la liste des plats avec leur prix. On pourra en sélectionner un et afficher dans la partie haute l'image et la liste des ingrédients. Vous pouvez repartir de la version que vous avez réalisée dans la version précédente ou de la version qui est disponible à l'adresse indiquée ici. Dans cette version, on va travailler sur l'écran Shop avec un certain nombre de composants dans l'interface, deux labels pour le titre et la description, un arrangement pour afficher l'image et les ingrédients, un arrangement pour afficher la liste des plats, et un arrangement horizontal en bas de l'écran qu'on verra plus tard pour revenir en arrière, ajouter ou retirer des plats ou passer la commande. Au niveau des composants non visibles, pas de surprise, on a toujours un notifier et un IDB et on verra pour les étapes suivantes le composant SMS et l'horloge qui permettra de dater la commande. Je vais utiliser une technique un petit peu différente pour vous présenter cette version. J'ai enregistré les différentes étapes du programme et je vais les commenter. Je repars de la version précédente et je vais aller dans les blocs de l'écran SHOP. J'y retrouve les blocs écrits à la fin de la version 2 et je vais pouvoir supprimer le message qui m'a permis de vérifier le contenu de la valeur reçue en entrée. Les deux autres blocs me permettent d'afficher dans les labels TITLE et Adresse la valeur des clés correspondantes issues du fichier JSON rappelé à droite. Ensuite, je vais devoir m'occuper des plats. Et pour ça, je vais créer une variable qui va contenir leur liste, la variable items. Et pour savoir quel est le numéro du plat sélectionné et affiché, je vais rajouter une variable item index. Je récupère ensuite dans la variable items la liste des plats c'est-à-dire en demandant la valeur correspondant à la clé items, qui me renvoie donc cette liste. Cette liste, je dois l'afficher dans un composant viewer de liste, que j'ai déclaré dans l'interface utilisateur, et pour que ça soit lisible, je dois constituer les chaînes de caractères correspondant à ce qui sera affiché. Pour ça, je vais utiliser une procédure, ou plutôt une fonction, parce qu'elle va me renvoyer la liste, et je la crée donc, je crée cette fonction, list items, avec en entrée la liste des plats. Le résultat renvoyé par cette fonction, c'est une liste avec dans chaque ligne le nom du plat et son prix. Et cette liste, eh bien, je vais l'affecter aux éléments affichés par le composant vueList. Dans cette fonction, on va utiliser des blocs de variables et de contrôle dont vous n'avez probablement pas l'habitude parce qu'ils ont une encoche à droite. Un bloc qui déclare une variable locale, la variable listItems, et un bloc de contrôle do qui renvoie un résultat à la fin, en l'occurrence listItems. Ça va me permettre de dire un mot sur la différence entre la notion de procédure et la notion de fonction qui renvoie un résultat. Si une procédure ne renvoie pas de résultat, la variable que cette procédure va modifier doit être déclarée comme une variable globale accessible en dehors de la procédure. On va donc appeler la procédure, puis utiliser le résultat sous forme de la variable modifiée, ici, listItems. À l'intérieur de la procédure, eh bien, vous allez écrire l'algorithme. Si on regarde la fonction, eh bien vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de déclarer de variable globale puisque cette variable, ou la variable modifiée, vous a envoyé un résultat. Par contre, la manière de mettre en place cette procédure avec les variables en coche ou le bloc de contrôle en coche est un petit peu différent. Mais cette manière de faire est beaucoup plus fiable et beaucoup plus élégante du point de vue codage informatique. Ensuite, l'algorithme lui-même est le même dans les deux cas. Par exemple, ici, une boucle. Revenons maintenant à notre programme. On crée d'abord la variable locale list_items comme une liste vide. C'est cette variable list_items qui sera renvoyée comme résultat de la fonction. Et ensuite, dans une boucle, sur chacun des items de la liste des plats ou des items, eh bien, on va récupérer d'une part le nom du plat, c'est-à-dire la clé name de chaque plat, puis on va rajouter le prix. Et c'est cette chaîne de caractères. Qui sera ajouté à la liste. Avec chaque plat je vais également gérer la quantité de produits commandés et je vais le faire avec une nouvelle clé ou un nouvel attribut que je vais appeler quantity. Cette quantité je vais l'afficher au début de chaque ligne et donc pour ça je vais aller récupérer la valeur quantity ou la clé quantity dans le dictionnaire item qui correspond à un restaurant et si cette clé n'est pas trouvée, parce qu'au départ, elle n'existe pas, eh bien, je réponds qu'il y a zéro produit commandé. Maintenant que j'ai affiché la liste des plats, je vais m'intéresser à l'affichage du plat sélectionné. Alors, pour ça, je vais avoir besoin d'une fonction, « display DisplayItem ». Cette fonction, elle sera appelée quand je clique sur un plat. Donc, pour cet événement, et je vais récupérer le numéro dans la variable index et ensuite, pour faire appel à la procédure d'affichage. Et cet appel, je le placerai aussi avant d'avoir fait la première sélection. Dans cette procédure, je vais d'abord récupérer les données du plat ou l'item. Et puis, je vais récupérer dans ce plat la clé correspondant aux ingrédients que je fais affecter au label ingrédients. Et je vais récupérer aussi la clé correspondant à l'image. Je vais lui ajouter le répertoire correspondant au chemin d'accès. Et je vais affecter le chemin complet, répertoire plus nom de l'image, à l'attribut picture de mon image. Voilà, on a terminé notre version. Alors, allons-y, testons. Je lance l'application que j'ai installée. Je clique sur l'Indiana Café et je vois qu'il m'affiche la liste des plats avec le nombre, le nom et le prix. Je peux cliquer dessus et je vois... En haut s'afficher l'image et les ingrédients. Donc mon programme fonctionne correctement. Dans la quatrième version de l'application, je vais m'occuper des fonctions qui correspondent au boutons placés en bas de l'écran. La flèche gauche pour revenir au choix du restaurant sur la carte. Le premier caddie pour ajouter le plat sélectionné à la liste des plats déjà commandés. Le deuxième pour retirer ce plat de la commande et j'ai aussi géré le montant total de la commande. Commençons par le premier bouton de retour à la carte. Quand je clique sur le bouton « Back to map », eh bien je lui demande avec un bloc de contrôle de fermer l'écran en cours pour revenir au précédent, c'est-à-dire la carte. Ensuite, on va s'intéresser au premier caddie qui permet d'ajouter un plat sélectionné à la liste à commander, c'est-à-dire d'ajouter un à la clé quantité de ce plat on va d'abord récupérer les données de ce plat dans la variable item en sélectionnant avec un bloc de liste dans la liste des plats c'est à dire la variable items l'indice qui correspond à la sélection dans le viewer J'ai maintenant récupéré les données du plat qui correspondent à un dictionnaire avec plusieurs clés, le nom, le prix, les ingrédients, l'image. Et Je vais donc créer ou mettre à jour la clé quantité en utilisant le bloc setValueForKey dans la catégorie des dictionnaires. Le nom de la clé, c'est Quantity. La variable qui porte le dictionnaire, c'est Item, c'est-à-dire le plat. Et pour définir la nouvelle valeur, je vais reprendre la valeur précédente que j'obtiens avec le bloc GetValueForKey avec la même clé Quantity et, la me, et le même dictionnaire Item. Si jamais je ne trouve pas cette clé, eh bien je vais dire que la quantité c'est 0 puisqu'il n'a pas eu de commande. Et à cette ancienne valeur, je vais donc ajouter 1. Maintenant qu'on a mis à jour les données, il faut mettre à jour la liste. Et eh bien, on va le faire en appelant à nouveau la procédure « ListItem » de « Items ». Et ça, on va le mettre dans la liste des éléments du viewer de liste. Ensuite, on va rétablir l'indice de sélection qui a dû être effacé par la mise à jour des éléments. On met « SelectionIndex » à l'ancienne valeur, c'est-à-dire « IndexItem ». Je vais maintenant m'occuper du bouton Remove pour retirer un à la quantité. Je vais dupliquer le bouton Add puis changer son nom pour le nommer Button Remove. Et ensuite à l'intérieur du script je dois changer la commande qui ajoute 1 par une commande qui retire 1. Un des points qu'il faut que je fasse attention quand même, c'est que avant de retirer 1, la quantité soit supérieure à 0. Donc, Je vais rajouter un test avec la comparaison supérieure à et je vais vérifier que la quantité disponible que j'obtiens avec la commande GetValueForKeyQuantity est bien supérieure à 0. La dernière étape de cette version, c'est de calculer le prix total de la commande que l'on va afficher dans le label en bas à droite de l'écran. Pour ça, je vais créer une fonction ou une procédure qui renvoie une valeur et je vais l'appeler « total ». Je déclare dans cette fonction une variable locale que j'appelle « total » et que j'initialise à 0. Puis je mets un bloc de contrôle, un bloc « do » qui va me renvoyer à la fin de l'algorithme la variable « total » que j'aurai calculée. Cette structure, c'est exactement la même que celle vue plus tôt avec la fonction « list items calculons maintenant le prix total ce prix total eh bien c'est la somme des produits du prix de chaque plat par le nombre de chaque plat donc je vais mettre en place une boucle sur les items de la liste des items ou sur les plats de la liste des plats et pour chaque item ou chaque plat je vais ajouter au total la quantité de ce plat qui a été commandé par son prix J'utilise un bloc d'addition dans lequel je mets dans la partie gauche la valeur précédente du total. Je vais passer ce bloc addition en mode externe, ça sera plus facile à lire et dans la partie basse, je vais mettre un bloc de multiplication. Donc, dans la partie haute, je vais mettre la quantité commandée que je récupère plus tôt, quantity, je duplique et je multiplie par la valeur correspondant à la clé du prix. Je vais afficher ce total à chaque fois que je clique sur le bouton « Add » ou le bouton « Remove ». J'assigne donc au texte de ce label la concaténation entre le résultat du calcul et la monnaie euro. Je viens de le faire à la fin du script du bouton « Remove » et je duplique la ligne pour l'ajouter à la fin du bouton « Add ». Voilà, on a terminé et pour améliorer la lisibilité du programme, eh bien, je vais passer en ligne certains blocs qui sont affichés en externe et faire une réduction ou un collapse de la fonction totale. La version 4 de mon programme est maintenant terminée. J'ai installé l'application que je lance. La carte est affichée. Je sélectionne l'Indiana Café. Il affiche ses plats. Je vais choisir de prendre deux hamburgers en cliquant sur le caddie, puis trois hamburgers vigue et et une bouteille de vin. Finalement, je vais prendre moins de vigue je les retire. Je vois qu'il reste supérieur ou égal à zéro en quantité. Finalement, j'en eh commande une. Le montant total est bien calculé. Et quand je reviens vers la carte et que je clique sur la pizzeria, tout se passe bien. On va maintenant passer par SMS la commande que l'on a préparée dans la version précédente. Alors encore une fois, vous pouvez partir du programme que vous avez réalisé ou vous pouvez éventuellement repartir du canevas qui vous est proposé ici. On va utiliser deux nouveaux composants, un composant SMS et un composant horloge qui va nous permettre de dater l'émission de la commande. Alors ces composants et les ressources sont déjà déclarés dans les ressources qui vous sont fournies. Le programme actuel, eh bien, c'est celui-là. On a dans la colonne de gauche ce que l'on a fait dans la version 3, dans la colonne centrale ce que l'on a fait dans la version 4, et on va ajouter une nouvelle colonne à droite qui va consister à faire à peu près ça. Alors, on va voir ça dans le détail. On va commencer par écrire le script qui correspond au clic sur le bouton « Order » ou le bouton qui permet de passer comment. Dans ce bouton, eh bien, on va ajouter un notificateur de choix dans lequel on va afficher un message, un titre et des textes pour les boutons. Alors, au niveau du titre, eh bien, on va dire que c'est un ordre ou une commande par SMS à un restaurant. Et on va afficher dans le titre le nom du restaurant. Ce nom du restaurant, on va le récupérer avec l'instruction Get Value for Key. Et le nom du restaurant, c'est dans Title. Et ensuite, dans les boutons, on va dire ou bien OK ou bien annulé. On va ensuite écrire une fonction toujours avec la même structure initiale qui va nous renvoyer le texte de la commande. Et cette fonction, on va l'appeler, ça va constituer le corps du message affiché avant confirmation de la commande. On va d'abord donner la liste des plats commandés avec leur quantité et leur prix. Et cette liste correspond à ce qui nous est renvoyé par la fonction « list_item. Donc on va faire une boucle sur les lignes de cette liste, mais on ne gardera la ligne que si la quantité est supérieure à 0. Donc on va faire un test, on va regarder si le premier caractère de la ligne n'est pas égal à 0. et s'il n'est pas égal à 0, on va rajouter la ligne au message de commande. Ensuite, on va compléter la commande par l'ensemble de ces blocs qui sont affichés ici en ligne et qui seront plus faciles à discuter si on les sépare et qu'on les affiche en mode external. Le premier bloc consiste à afficher le montant de la commande qui nous est envoyé par la fonction totale que l'on a vue dans la version précédente. La deuxième série consiste à afficher l'email de l'utilisateur. Alors, vous vous rappelez peut-être que dans Screen1, on a enregistré dans TinyDB les données de l'utilisateur. Donc là, on récupère d'abord dans TinyDB les informations de l'utilisateur et dans User, on récupère la clé email que l'on affiche dans la commande. Les trois derniers blocs consistent à récupérer des informations sur le restaurant, le nom dans Title, l'adresse et le téléphone. Au passage, vous aurez peut-être remarqué que les sauts de ligne sont représentés par des chaînes de caractères avec BR encadrées par inférieur et supérieur. Et bien ça, c'est lié au fait que dans ce format de message, on est en HTML. Et on verra que pour envoyer un SMS, c'est légèrement différent. On a maintenant terminé cette fonction qui permet de présenter à l'utilisateur la commande proposée quand il clique sur le bouton « Order » on va la réduire ou l'iconifier pour faire de la place et s'intéresser au choix proposé à l'utilisateur qui peut cliquer soit sur OK, soit sur annuler. Quand il le fait, ça déclenche l'événement Notifier après choix ou after choosing. Si l'utilisateur clique sur OK, eh bien, on met dans le message du composant SMS tout d'abord la date et l'heure que l'on récupère d'un composant horloge, puis on rajoute le message obtenu par la fonction précédente. Ensuite, on doit remplacer les retours de ligne au format HTML par les retours de ligne au format Backslash N qui correspondent au SMS, et puis on fixe le numéro de téléphone auquel envoyer ce message. Et on peut envoyer le message et fermer l'écran. Pour les phases de mise au point, eh bien, ce que l'on peut faire, c'est aller chercher dans TinyDB si on est en mode Debug. Et si oui, eh bien, on remplace le numéro de téléphone du restaurant par celui de l'utilisateur pour éviter de déranger les restaurateurs pendant la phase de mise au point. Vous devez naturellement tester cette version 5. De mon côté, avant de le faire, je vais vous proposer une petite extension de Screen1 de manière à pouvoir choisir l'email, l'adresse, le téléphone de l'utilisateur ainsi que le nom du fichier catalogue GeoJSON. On choisira aussi de cocher ou pas l'option Debug qui permettra d'envoyer les SMS à l'utilisateur lui-même plutôt qu'au restaurateur dans la phase de mise au point. Dans la version actuelle du programme, le nom du répertoire racine, du fichier GeoGISON ou l'email utilisateur sont fixés en dur. On ne peut pas les changer à l'utilisation. Pour pouvoir le faire, au lieu de choisir des valeurs fixes, eh bien, on va les lire ou les calculer. On a donc ajouté des zones de texte, ce qui permet de lire l'email, l'adresse et le téléphone de l'utilisateur, ainsi que le nom du fichier GeoJSON. Le nom du répertoire racine, lui, peut être déduit du nom du fichier GeoJSON Si le texte GeoJSONURL URL correspond à une adresse Internet complète, c'est-à-dire si elle commence par HTTP, on n'a alors pas besoin de répertoire racine. Le deuxième cas c'est que GeoJSON URL comprend un point. On est alors dans le cas d'un serveur classique. Vous pourrez utiliser l'URL que je vous ai proposé ou une autre enregistrée dans TinyDB et qu'on verra plus tard. Et le troisième cas, ça correspond au cas de Google Drive. Dans ce cas, le répertoire racine est toujours le même et il est indiqué ici. L'intérêt pour vous, c'est surtout de pouvoir utiliser le premier cas, c'est-à-dire d'indiquer l'adresse Internet complète de votre catalogue GeoJSON, ou le troisième cas où vous pouvez indiquer l'addit Google Drive de votre catalogue. Ces blocs vont donc enregistrer dans TinyDB les paramètres choisis par l'utilisateur au moment où il clique sur le bouton Start. Par contre, il ne faut pas oublier de lire ces mêmes paramètres et les afficher au moment du démarrage Grand Screen Initialize. C'est ce qu'on fait pour les données de l'utilisateur, le debug et le fichier GeoJSON URL. Enfin, on va choisir si on est en mode debug pour éviter d'envoyer des SMS au restaurateur dans la phase de mise au point. Voilà, on va maintenant passer au test de cette version 5. Au premier lancement de l'application, le téléphone affiche les valeurs par défaut que je vais pouvoir modifier pour les retrouver la fois suivante. Je vais mettre à jour l'email et le numéro de téléphone qui sera utilisé pour le test. Et puis, je vais également sélectionner l'option « Debug » pour pouvoir tester avec mon téléphone et je lance. Sur la carte, eh bien, je vais aller sur l'Indiana Café. Je clique dessus et je sélectionne deux hamburgers et deux veggie et aussi une bouteille de Bordeaux. Je vais ensuite vérifier le prix, passer la commande qui est affichée. Avec deux hamburgers, deux veggie salade et un bordeaux. Le total est bien 53,50. Il rappelle mon nom, le nom du restaurant, son adresse et son numéro de téléphone. Et je vais pouvoir passer commande. Tout simplement. Il me montre ensuite en bas l'email envoyé. Et je confirme cet envoi. Et comme je l'ai envoyé à moi-même, eh bien, je vois le SMS qui est parti et celui qui est revenu. Si je reviens à l'écran principal, je vois qu'il a conservé les variables que j'ai modifiées tout à l'heure. Si je ressors de l'application pour y revenir, et bien vous voyez que les valeurs modifiées sont toujours conservées. Nous allons maintenant vérifier la lecture d'autres sources de données, du Drive en particulier. et Vous pouvez renseigner cette fenêtre avec l'ID Google Drive de votre catalogue GeoJSON ou l'adresse URL complète de ce catalogue. Dans mon cas, je vais utiliser un autre écran dont on parlera dans une prochaine vidéo, dans lequel j'ai enregistré une liste de sources. Je choisis une de ces sources, en l'occurrence une source Drive, je mets à jour et je sors de l'application. Donc vous voyez qu'ici, le Drive ID du nouveau catalogue que j'ai choisi est affiché dans la fenêtre où j'avais mon Sharps catalogue auparavant. Je peux démarrer l'application à nouveau. Je peux sélectionner un restaurant. Dans ce restaurant, choisir des plats, un hamburger, une salade, etc. Si je reviens et que j'essaye un autre restaurant comme la pizzeria, eh bien vous voyez que ça marche également. Il affiche les plats et on peut les sélectionner. Alors apparemment, ça marche aussi bien quelle que soit la source de données, drive ou serveur classique. Eh bien, ça n'est pas tout à fait juste parce que Google met des limites au nombre d'accès aux fichiers quand on les utilise comme un serveur. Et vous risquez, au bout d'un certain temps, d'avoir ce genre d'erreur. Cette interdiction d'accès aux données, elle est temporaire et ne se déclenche qu'après plusieurs dizaines de chargements. Donc elle ne devrait pas trop vous gêner pour le développement. Mais elle vous empêchera probablement de faire un gros business avec des services gratuits. En attendant, vous pouvez utiliser les autres données qui sont mises à votre disposition, et puis on verra dans une prochaine vidéo comment passer sous les radars de Google en évitant de charger les données plusieurs fois. Allez, salut. On a fait un gros travail là avec l'organisation des données, les flux sur Internet, les algorithmes. J'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées d'applications dans votre quartier ou dans votre ville qui nous évitera de passer par Uber et ces autres grosses plateformes qui prennent des pourcentages à chaque fois qu'on fait quelque chose.